Allons bien-aimés dans le Seigneur qui me suivait sur les avertis que le Seigneur vous bénisse abondamment pour ceux là qui ont peut-être remarqué notre site connaît quelques problèmes techniques pour le moment je pense même que dans les heures ou les jours qui viennent on va changer on va changer je ne sais pas donc le préfixe ou bien on va voir par rapport à ce qui s'est passé pour euh, résoudre ce problème puisque je pense que à part le site à part je vais dire la chaîne youtube nous optons pour euh, euh, donc une indépendance, puisque je dis souvent que euh, la chaîne YouTube ou bien la chaîne YouTube, je pense que a moyen de soutenir C'est ainsi qu'on ne peut pas toujours, que ça peut. il faudrait des fois que donc, comment euh, que euh, qu'on euh, qu n'a pas possibilité, parce puisqu'on ne sait jamais. Le monde euh, va tellement mal, le, donc... Euh, le diable a sa manière aussi d'agir et c'est pourquoi à part euh, youtube nabisso les a avertis tu as rappelé donc euh, les ou à site nabisso mais malheureusement pour le moment ils ont un problème technique mais hein, j'espère que et qu'ils auront solution euh, par la grâce de Dieu. Euh, je voulais d'abord bénir le Seigneur par rapport à ces à ces instants, je vais euh, dire merci Seigneur, pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta paix, merci pour ta joie, merci pour euh, ta présence. Yahweh, j'ai béni ton Seigneur par rapport à cette, euh, cette, euh, cette exhortation. Je te demande à ce que tu puisses nous conduire dans ta vérité et que celle ou celui qui va nous suivre puisse être réellement béni au nom de Yeshua. Amen. Voilà. Vous voyez là, vous voyez là devant vous le titre. Je fais cette émission « Français Lingala ». Voyez um, ouais, le titre le titre laissez la place en lingala on dira botika bisika laissez la place en voyant ce titre tu te poses une question laissez la place à quoi à qui pourquoi botika bisika nani bisika nini nazui et dans cette exhortation, j'aimerais parler avec vous. Vous qui euh, prétendez être chrétien ou chrétienne, vous qui prétendez être enfant de Dieu, homme de Dieu, femme de Dieu, vous qui prétendez être disciple de Yeshua, je viens par ces moyens vous présenter cette parole et j'espère et je crois de tout mon cœur qu'à la fin de cette vidéo, tu vas ajouter en plus dans ta vie. Laissez la place à qui Laissez la place au Saint-Esprit. Laisser la place au Saint-Esprit pour marcher selon le Saint-Esprit. Pendant que j'étais en train de préparer ces messages, le, le, le Seigneur m'a conduit de cette manière ici. Je vais d'abord vous expliquer, c'est qui le Saint-Esprit C'est qui le Saint-Esprit Le Saint-Esprit égale... À Dieu, avant même de passer ou d'expliquer, avant même de, de vous donner de versets bibliques, avant même de de, de vouloir c'est pas expliquer de mots, c'est pas de, de donc donc d'étymologie tout ça, étymologie tout ça. Je viens d'abord vous dire, vous garantir, sachez-le que le Saint-Esprit c'est Dieu. C'est ainsi que la Bible nous dira que lorsque la terre était en forme, lorsqu'il régnait le chaos sur la terre, lorsqu'il n'y avait pas encore une bonne forme, l'esprit de Dieu s'est mouvé. C'est de cet esprit-là que nous parlons. Les Hébreux ou les anciens, ils appellent ou ils appelaient cet esprit RUAH, R-U-A-H, qui veut tout simplement dire que c'est le souffle, le souffle, pour ne pas dire le souffle de Dieu, RUAH. Et dans la Nouvelle Alliance, comme le Nouveau Testament a été écrit, à, en grec, le grec dit, donc disent, je veux dire que l'esprit, pour le grec, ils appellent ça, vous avez bien, ils appellent ça, je veux dire, donc pneuma, pneuma, pneuma, P-N-E-U-M-A. Tu veux aussi dire ou traduire le souffle pour ne pas dire le souffle de Dieu. Dans le texte, il y a un texte de la RUA R-U-A-H et il y a un texte C'est ça l'Esprit. Dans le texte de la Nouvelle Testament, il y a un N-E-U-M-A. Souffle, Yanzambe. C'est ça l'esprit. Maintenant, version de l'esprit de Dieu aussi, paraclé. Là, je suis en train de vous présenter l'esprit saint. Il est le souffle de Dieu. Il est le souffle de Dieu. Il est le paraclet. Or, oh, dans Paraclet, nous voyons défenseur. Dans Paraclet, nous voyons intercesseur. Dans Paraclet, nous voyons consolateur. J'aimerais vous amener dans cette direction spirituelle pour comprendre. Et de fois, les habitudes de vos assemblées, puisque moi je ne fais plus partie, les habitudes, de vos pasteurs, les habitudes de vos enseignements, font en sorte que le culte tel que vous le présentez, vous avez des étapes que vous êtes en train de suivre, ces étapes qui réduisent même la présence de Dieu. Je vais m'expliquer pourquoi je dis ça. Du moment, moi, je me souviens, lorsque j'étais encore dans des assemblées, il y avait des chants tels que l'Esprit de Dieu descend sur nous. Il y avait des, dieux, il y avait des, des chants plutôt tels que « Inonde mon cœur, de ton esprit ». Il y avait des chants tels que « Baptiste-nous du feu ». C'est-à-dire, le gens avait... C'est-à-dire, il a, divisait au fait la force de Dieu. Il divisait Dieu au fait. Et d'autres même allaient plus loin pour dire, maintenant nous allons d'abord euh, louer le, le donc, Dieu créateur, nous, nous allons louer le Fils, nous allons louer l'Esprit. Maintenant, c'est une fausseté. Dieu est un <rire> et indivisible. L'Esprit de Dieu c'est Dieu, au en fait, puisque Dieu dans sa grandeur, Dieu dans sa puissance, il ne peut pas rentrer dans nos corps. Nos corps ne seront pas à le contenir. C'est ainsi qu'il faut voir ça de cette manière, de cette façon prophétique et pour ne pas dire spirituelle. C'est comme une personne lorsque tu perds connaissance, lorsque tu tombes en commun. On peut te réanimer. Et la, le, la quantité de cette, de cette air qu'on te réanime, on va, ils vont calculer cette, cette, donc cette quantité pour ne pas en fait euh, euh, exagérer. C'est comme un pneu qui veut réellement recevoir de l'air. Il y a de mentions par rapport à combien de pression, combien de l'air tu vas mettre dans le pneu. Sinon, il va s'éclater. C'est ainsi que Dieu, dans sa préscience, il sait que notre contenant, notre corps, est tellement petit qu'il doit mettre son esprit dans nos corps. Et cet esprit qui sera, qui sera je veux dire, dans nos corps, vont représenter Dieu en nous. C'est ainsi que vous verrez Yeshua dire que je me tiens à la porte, je frappe, c'est lui qui entend ma voix et qui ouvre le, donc sa porte, j'entrerai. » C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. L'Esprit Saint, c'est Dieu. Une personne qui sépare, ou bien qui euh, prend l'Esprit de Dieu comme une simple puissance, soit c'est par erreur. C'est par erreur où il ne sait pas, où il confond. L'Esprit de Dieu est Dieu, pourquoi Puisque déjà, autant d'apôtres, souvenez-vous que dans Actes apôtres, au chapitre euh, 5, verset 3, lorsque Ananias avait menti, l'apôtre Pierre, il, il était vraiment fâché contre Ananias il lui a dit quelque chose, on va lire ça. On va lire ça. Actes des apôtres, rapidement. Actes des apôtres, chapitre 3. Chapitre 5, je disais. Verset 3. Pierre lui dit, Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit » Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Si c'était une puissance seulement, on ne peut pas mentir à une puissance quelconque. Il faut comprendre ce que je suis en train de vous dire. Ma démarche est celle-ci. Beaucoup ne niveau pour comprendre ma Même dans tes prières, si tu ne comprends pas des choses, tu vas prier en pêle-mêle. Et Yeshua dira quelque part que vous demandez, mais vous ne recevez pas puisque vous priez mal. Une personne qui est en train de prier, il dit oui Dieu, je te bénis, merci pour ton fils que tu as donné, Saint Esprit, j'ai besoin que tu puisses me remplir. Ça C'est-à-dire il sépare toutes choses. Pourquoi puisque il lit la Bible comme un journal et le concept de lire la Bible comme journal, c'est ce que une personne c'est, ça dit il lit, il pense que ce qu'il est en train de lire, c'est c'est la réalité. Or, ce n'est pas la réalité, mais c'est la vérité, en fait. C'est la vérité, mais ce n'est pas la réalité. Pourquoi Puisque la réalité réelle, aujourd'hui, Dieu ou le Saint-Esprit ou Yeshua sont un. L'autre invisible, l'autre visible étant homme. C'est pourquoi, lorsque Marie était enceinte, lorsque l'ange est venu vers euh, euh, euh, Joseph, qu'est-ce qu'il a dit ?« Tu lui donneras le nom don d'Emmanuel ». Dieu parmi son peuple, un Dieu visible. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu a de capacités qui nous montrent, noir sur blanc dans la Bible, que c'est lui Dieu au en fait. C'est pourquoi je vous dis ceci ne priez plus comme ça, séparer le Saint-Esprit avec, avec Dieu. Séparer Dieu, le, le Créateur, d'avec Yeshua, séparer Yeshua d avec le Saint-Esprit, ce ça ne, n'est ça, pas, pas normal. Il faudrait comprendre ces choses, mes bien-aimés. Puisque le Saint-Esprit, lorsqu'il va venir dans la, la, dans la vie d'une personne, la personne devient enfant de Dieu par là. C'est pour dire, même lui-même, Yeshua, avant de devenir cher, Christ le oint. Il a fallu que l'Esprit puisse mettre la ou dans le ventre de Marie. C'est ainsi que Yeshua est né. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, c'est le Créateur. C'est-à-dire, il peut créer ou il crée de, donc, du néant, il crée quelque chose. Et ça, très important, pour comprendre le Makambo, Bande Il ne faut pas faire, puisque beaucoup de gens font comme ça, il ne faut pas prier par répétition, puisque beaucoup de gens prient comme ça. Il faut prier par esprit, dans l'esprit. Lorsque tu es enfant de Dieu, euh, tu vas sentir, tu vas toi-même vivre que tu es enfant de Dieu. Il y a des choses que tu vas haïr sans pour autant faire des, donc, fournir d'efforts, ou des efforts. Quand, quand, quand, donc ça dit, tu vas commencer à faire des choses euh, d'une manière automatique, sans pour autant le savoir. Et l'esprit de Dieu va commencer à T'enseigner, il va commencer à te protéger, il va commencer à te consoler dans, lorsque tu as des problèmes, il va commencer à, à te guider. Et lorsque l'Esprit de Dieu rentrera en toi, c'est la présence de Dieu qui est en toi. Pourquoi Yeshua dit à ses disciples, à ses disciples je ne vous laisserai pas je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. » D'autres gens pensent que lorsque Yeshua dit qu'il faut que je m'en aille afin que l'Esprit-Saint vienne, ils pensent que l'Esprit-Saint, c'est l'autre Dieu. Non, non, ça dit, Yeshua est Dieu. Il, sa disparition dans la chair n'exclut pas que le Saint-Esprit soit Dieu. Pourquoi Puisqu'il est de toute façon omniprésent. Omniprésent. Voyez-vous que l'Esprit-Saint Peut même scruter, n'est-ce pas, le pensée des gens, les pensées des hommes, les pensées les plus intimes, l'Esprit Saint peut scruter cela. Or, oh, c'est Dieu seul, selon la Bible, qui sonde les cœurs et les reins, selon Jérémie et aussi selon, euh, selon Romain 8, 27. L'Esprit Saint, c'est Dieu. Dieu sonde les cœurs et les reins. L'Esprit Saint sonde les cœurs et les reins. Dieu crée, l'Esprit Saint crée. Dieu sauve, l'Esprit Saint sauve. Et il si, faut, faut maintenant comprendre une chose. Lorsque nous demandons, par exemple, à Dieu, lorsque nous demandons, nous faisons une prière à Dieu, demandons au nom de Jésus. » Pourquoi Puisque Yeshua est le seul avocat par excellence, Yeshua est le seul médiateur. C'est pourquoi il dit « Tout ce que vous demanderez à mon nom. » C'est-à-dire, lorsque tu pries, le Saint-Esprit qui est en toi va te conduire, va te montrer comment prier. Beaucoup de gens ne prient pas bien puisqu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi, il va au fait crucifier le mensonge. Le Saint-Esprit en toi, il va, n'est-ce pas, chasser l'égoïsme. Le Saint-Esprit en toi, il va, chasser, il va chasser la jalousie. Si tu es toujours jaloux jalouse jusqu'à aujourd'hui, si tu as toujours des envies bizarres en toi, si, tu, si tu, as, tu as toujours des mensonges, tu mens fa facilement. Si tu, tu as toujours, je ne sais pas, euh, euh, comment dire, tu as toujours euh, euh, euh, Ça c'est-à-dire tu es, tu es dans, dans, dans l'ivrognerie, tu, tu es dans le mensonge. C'est ça même la, la, la, la signification de Galate 5, 19. On peut lire ça directement Galates, chapitre 5, 5, 19. « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » C'est-à-dire, si tu as ces choses... Selon Galates 5, 19. Sache que tu n'as pas encore le Saint-Esprit en toi. Or, n'ayant pas le Saint-Esprit en toi, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Or, n'ayant pas né de nouveau, n'étant pas né de nouveau, tu n'auras pas le roi, tu, tu n'hériteras pas le, roi, le royaume des cieux. La Bible continue dans Galat 5, 19, mais euh, je vais dire. Acte, que je veux dire, Galates, chapitre 5, là où je, je lisais, oui, justement, chapitre 19, on descend, euh, chapitre, chapitre 19, verset 21. Hein? Après avoir l'envie de lire l'envie, l'ivrognerie les excès de table et les choses semblables, point, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux, le royaume de Dieu. C'est-à-dire, le Saint-Esprit en toi va transformer ta vie, va faire mourir ta chair, va enlever les choses qui sont contraires de lui, les choses qui sont contraires. « na ye » Il va, il va n'est-ce pas, les enlever pour te rendre libre. Lorsque tu seras libre, tu vas, au fait, faire, ne faire que la volonté de Dieu. C'est pourquoi je dis « Tike la laisser la place. Il ne faut pas, au fait, puisque ce qui est bien avec Dieu, c'est que notre Dieu ne nous force pas pour l'aimer n'est pas comme un homme qui n'est pas bien pour cette femme devant lui, mais il veut gagner le cœur de sa femme en donnant de cadeaux, en donnant de en donnant de des des des grands des gros cadeaux, en faisant, je veux dire, des éloges à sa femme, en en gardant sa femme, en la protégeant. C'est pas en faisant de, de, de, dire, des compliments chaque jour, il veut gagner le cœur de sa femme. Dieu ne fait pas comme ça. Dieu nous a, en fait, mis des choses en nous qui, pourront, qui, qui, qui peuvent eux-mêmes, les choses qui sont en nous, se disputer, c'est-à-dire le bien et le mal. Lorsque tu, as, tu, tu, tu, tu es devant une euh, euh, évidence, lorsque tu es une, devant une, une décision, toi-même, ta conscience va te dire ce que tu dois faire. C'est pourquoi lorsqu'une personne venait à Jésus, à Yeshua, tel que le jeune homme riche, comment faire pour hériter le Rhum des cieux Yeshua donne des conditions que la personne devrait devra suivre. Pourquoi C'est à D'abord, c'est C'est à toi, je vais te dire, de te décider ainsi. Et Dieu, n'est-ce pas, aime ça, que nous nous donnions nous-mêmes sans être efforcés par lui, sans être, n'est-ce pas, tirés donc de, de, de, de, de justesse. Non, c'est-à-dire Dieu veut que nous, nous, nous donnions nos vies à lui, sans pour autant, n'est-ce pas, être influencés ou manipulés. C'est pourquoi c'est très important de comprendre que l'esprit de Dieu ne peut rentrer en toi que si toi tu laisses la place. Tu es jaloux, tellement jaloux que même dans tes prières, lorsque tu commences à prier, le nom d'une personne te vient en, donc en tête, tu changes la prière. Tu commences, n'est-ce pas, à jeter le feu, à t'élever à, à contre les esprits impurs, puisqu'il y a un nom qui vient dans ta tête. Tu es tellement tu as tu, tu, tellement de la haine que tu n'arrives tu, tu pas à pardonner lorsque tu vois la personne, ton cœur, barre. Tu ne... Tu ne tu, tu, tu, tu es tellement impatient ou impatiente que lorsque si tu vois une personne qui t'a injurié, une personne qui t'a fait, fait du mal, tu commences, n'est-ce pas, à, à vouloir, je veux dire, donc, ton cœur commence à bouillonner. Si tu as de telles choses, sache que tu n'es pas encore né de nouveau. D'autres gens me posent des questions, comment savoir si je suis né de nouveau C'est ça même la réponse une personne t'a fait du mal, tu pardonnes sans pour autant demander pourquoi elle t'avait fait le mal. Donc c'est mal. Une personne euh, euh, t'injurie, tu le vois comme ça, tu, tu, tu, tu, tu lui pardonnes. Moi, je vais vous dire quelque chose, un petit témoignage. Au travail, j'ai donné à un collègue, ou bien un collègue comme ça, il, a, il devait faire quelque chose. Je dois écouter l'histoire. Il devait faire quelque chose. là je lui ai dit de faire ça. Il me dit, oui, pas de problème, je vais faire ça, pas de problème, je vais faire ça, tout ça. Et il a fait ça aussi. Mais il part, ses, euh, comment dirais-je, se plaindre chez un autre collègue par rapport à ça. Non, il m'a brusqué, tout, tout tout ça, tout ça. là, le collègue qui m'a dit, je lui ai dit, c'est pas grave, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il a fait. Et après, lorsque je vois la personne qui s'était plaint, je prends un espace, j'ouvre un, un tiroir de, de, de, de, de, dans mon bureau, là, je donne quelque chose, c'est pas chocolat comme ça, et je, je, je, je, je lui dis « good job, tu as bien fait le travail ». Et j'ai vu sa figure, il, a, il, a, il était en fait euh, un peu euh, surpris de voir ça, ma réaction. Ça dit, tu on, on t'a dit quelque chose de mauvais ou de mauvaise, quelque chose de contraire. Toi, tu fais le contraire de ce que la personne attendait de faire. Puisque lui peut-être attendait que je lui dise Mais pourquoi tu es parti te plaindre, mais je, je ne lui ai rien dit. Je donnais le cadeau par rapport à ce qu'il a fait. Bref, c'est pour dire que un enfant de Dieu c'est celui qui n'a plus de rancune, des rancunes. Un enfant de Dieu c'est celui qui n'a plus d'envie. Un enfant de Dieu c'est celui qui n'a plus ce n'est pas qu'il n'a plus, qui ne veut plus de disputes, de querelles inutiles. Une personne fait, je ne sais pas, il dit quelque chose contre toi, tu viens, tu mets la caméra, et toi, je te dis... Ça, non, non, non, un enfant de Dieu n'est pas comme ça, n'est pas comme ça. Un enfant de Dieu, c'est celui qui, qui, qui, qui sait encaisser, accepter. C'est ce qui est très, très, très important, euh, pour moi, je à, à retenir ici. Donc, laisser la place au Saint-Esprit, c'est laisser la place à Dieu. Puisque Dieu, tu ne le vois pas. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il va rentrer dans ta vie, tu verras cette transformation. Donc, comment la vie nous est changée Et c'est ainsi que tu verras la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable je sais que euh, c'est un thème, mais je dois m'arrêter par là, puisque ce qui est important, c'est que vous avez compris que le Saint-Esprit a besoin que nous les laissions la place tout le Le Saint-Esprit a besoin que tu puisses lui laisser la grande place de ton cœur pas l'idolâtrie de, de l'argent ou l'idolâtrie de ta femme ou de ton mari tu aimes ton mari plus que Dieu tu aimes l'argent plus que Dieu tu aimes tes enfants plus que Dieu non, Dieu veut la première place et c'est cette première place c'est le Saint-Esprit Saint qui va, qui va l'occuper et lorsque le Saint-Esprit occupera la première place lui maintenant va te donner des choses qui sont importantes pour la vie pour ton épanouissement que ces messages bénisse une personne Question par rapport à cela, écrivez-nous. Les, les emails sont là et puis notre numéro de téléphone est toujours là. Écrivez-nous. Nous ne manquerons pas de donc, à vous répondre, de répondre. De ceux qui comprennent vous bien -té. Écrivez. Ceux qui ont des questions par rapport à ça, au commis, pour répondre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.